La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Ce sont vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous voulez me voir réagir et cette semaine, universellement, vous avez voulu m'entendre sur le cas. Pépita, alors les millénioles ignorent de qui il s'agit, c'est pas un gâteau euh, belin recouvert de chocolat au lait et très très sucré dont je dévorais des paquets entiers en rentrant de l'école. Non, Pepita, c'était le surnom affectueux de cette animatrice ou co-animatrice qui apportait des boîtes de jeux aux gagnants. Eh bien, euh, le magazine Quotidien, hein, connu pour sa particulière diversité raciale et ses équipes particulièrement bigarrées, eh bien, a décrété que la production de Pyramide était raciste et que Pepita devrait rejoindre le camp de la monétisation du, du, du racisme et de la réécriture historique. Alors euh, sur un plateau chez euh, le grand prêtre, ou le grand rabbin plutôt, Hanouna, eh bien, euh, les, les avis se, se, se partagent, et évidemment, euh, on va voir tout à coup que les tenancières du bordel Repentance font grise mine quand euh, la pépita ne se prête pas trop à leur jeu. Mais avant cela...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 possibilité de m'acquérir aux enchères à partir de 1€, euro, lien et date ci-dessous. Pita qui ramène les boîtes de jeu aux gagnants. Pita, s'il vous plaît, ma petite chérie, voulez-vous remettre les boîtes ah. de jeu à votre camarade Jean-Pierre oui, la bah, pyramide que j'ai bien connue, donc là je reconnais les, les protagonistes, euh, Laurent Broumed, hein, là, le, le copain un peu de, de Matt Lesguy, là, je crois qu'il était journaliste euh, scientifique, si je ne m'abuse, en télévision, je reconnais le, le plateau. Alors première expression qui effectivement peut, peut choquer ré rétrospectivement, c'est euh, l'appellation « ma chérie », c'est vrai que c'est quelque chose euh, sur un plateau actuel, j'allais dire quotidien, sans jeu de mots, qui ne s'entend plus, euh, à tort ou à raison, euh, est-ce que le machéri est un peu paternaliste, euh, peut-être Est-ce qu'il est un petit peu euh, patriarcal euh, J'en doute. Il me semble pour l'instant purement affectif, mais euh, nous allons voir comment les choses se, se déroulent. Et, et Pépita est courvettue, d'accord Elle a l'air immense. Oui, elle est une très grande femme, je crois. D'ailleurs, euh, la fond doit être sur un sur un pupitre comme les autres, et elle est aussi grande que lui. Euh, sans talons, j'ai l'impression, c'est difficile à voir. L'image est, est, est en assez faible définition, évidemment. C'est une grande liade, en tout cas, c'est comme ça qu'on appelait les grands à une époque. Maintenant, ça serait sans doute euh, perçu comme une allusion à la jungle, et donc euh, ça serait, je serais immédiatement châtié. Voilà. Euh, pour l'instant, je n'ai entendu qu'un qu amical et affectueux euh, chéri. Alors là, le monsieur Jean-Pierre, hein? Puisque c'était encore les débuts du remplacement, donc en fait les candidats des jeux télévisés <rire> s'appelaient encore Jean-Pierre, Jean-Claude. On voit que manifestement il est très ému euh, plus par euh, plus par le messager que par le message, hein. c'est-à-dire plus par euh, pépita que par la, la boîte de jeu en carton, la pyramide. On voit qu'il lui appose euh, avec un, une certaine, je peux dire lubricité, mais enfin avec un certain plaisir tactile les deux mains sur les épaules, hein, et il l'embrasse un petit peu comme, euh, comme quand on embrasse l'objet de son adoration, c'est-à-dire euh, avec la bouche. J'ai pas dit sur la bouche, j'ai dit avec la bouche. Quand on fait une bise, de, on va dire une bise désintéressée, ou une bise comme ça de, de convention sans réfléchir, en, en réalité on feint le baiser, mais on ne s'effleure que les, les pommettes ou la mâchoire, on n'embrasse pas, la personne, comme ça, à plat de front sur la joue, et en fait on voit qu'il l'embrasse à front de front à plat sur la joue. Oui, c'était une très jolie femme, en plus à l'époque, être noir ou métis en télévision, c'était encore exotique, hein, j'en sais quelque chose. Et donc on imagine que ces, ces vieux messieurs, euh, mariés depuis 30 ou 40 ans, n'avaient pas forcément tous les jours l'occasion de, de tenir dans, dans, dans leurs bras ou comme ça, porter de main une aussi belle femme. Voilà ce que je vois pour l'instant en toute objectivité. j'ai pas encore entendu le, le racisme. Si vous pouvez rester avec Jean-Pierre, si vous, ah, je vous bien. bien vous faire le petit. Il ne pas de m'asseoir. Bah, si vous vous Et là encore en revoyant les images. Voilà, ben, ça se confirme. C'est de l'humour, peut-être pas de bonne alloi, mais c'est de l'humour à la bonne franquette. On tous On l'a tous fait ou entendu faire à une fête. Euh, le dernier arrivé n'a pas de chaise, ah bah tiens il y a mes genoux. Oui, ce n'est pas extrêmement... C'est pas l'humour extrêmement inventif. En même temps il faut bien comprendre que ces gens ne sont jamais passés à la télévision de leur vie, que ça n'est pas leur métier et que bah, je suis bien placé pour le savoir avec euh, mes, mes différents euh, collaborateurs. Euh, ils ont beaucoup d'oralité dès que la caméra est éteinte et dès que la caméra est allumée, au moins la première fois ils ne disent plus rien. Hein. C'était le cas de toutes les auroras, c'était le cas de, de Christophe également, euh, qui semble vous, vous manquer. Bon, on va parler une autre fois de, de Christophe, mais enfin, rappelez-vous que c'est quand même moi qui qui créé du, de l'interaction, du dialogue avec lui, sinon il ne, il, il, il ne parlait jamais. Donc oui, effectivement, quand on fait de l'humour, avec la pression des caméras, des lumières, et que c'est pas son métier, ben bah oui, on fait des blagues pas drôles comme ça. Pour l'instant, je n'entends ni racisme ni misogynie. J'entends des gens hors contexte dont ça n'est pas le métier de faire rire. Et sachant que déjà, quand c'est leur métier de faire rire, ils ont des moments creux. Hein, tout le monde n'est pas Pierre Bénichou. Je ne sens pas le malaise, je ne l'entends pas et je ne le vois pas. On pense que pas facile tous les jours C'est tellement faible qu'on le répète. Hein. Rappelez-vous, la figure de style survient toujours lors des moments de bris de discours, de bris de logique. Donc là, la figure de style, c'est la répétition. Hein. Donc on répète, on répète, parce que j'ai l'impression qu'il y a peu, en réalité. Hein. Il, y a, il, y a peu, il y a peu à critiquer. Mais regarde, dans le noir, vous, ça vous changera. Bon, elle s'en va. Bien, allez. Dans le noir, ça vous changera. Je ne saisis pas l'allusion raciste, à moins que toutes les phrases contenant le mot noir soient désormais dans le culture camp actuel, ou dans l'idéologie camp actuelle toutes les phrases contenant le mot noir doivent être rayées des livres et des dictionnaires c'est peut-être ça j'ai l'impression que dans le noir je sais même pas à quoi ça fait référence en fait je suis pas sûr qu'il le sache lui-même lui-même faut comprendre que c'est pyramide ça a duré 12 ou 15 ans Pépita il y a resté 10 ans oui j'ai triché normalement une vidéoscopie je suis pas censé faire ce type de recherche mais là j'avais besoin de cette notion de temps pour introduire un concept que je vais vous présenter si euh, après donc, sur 10 ans, ce sont des émissions qui sont enregistrées à, à la machine, c'est-à-dire, ce, ce sont des émissions un peu mercenaires, c'est tourné le même jour, d'accord Les gens tournent de 8 ou 9 heures du matin à 17-18 heures, ils en tournent 4, 5, 6, 7, 8. Quand on a fait de la télé, on sait que pour une heure de télé, il faut minimum 2-3 heures de, de, de tournage. Donc c'est tourné comme ça à la mitraillette. Euh... Même un, bon, même un présentateur affable comme Patrice Laffont, voilà, j'imagine qu'il y a des moments où on est un peu en roue libre, on réfléchit pas trop, et pour l'instant, pour quelqu'un en roue libre, je n'ai entendu rien de particulièrement offensant. Au revoir Pépita, c'est pas grave, bah. En fait, Pépita devait subir ce genre de réflexion à chaque émission, et à l'époque ça ne choquait personne. C'est printanier mon Pépita tout ça vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse, en plus, avec son citron. <rire> oui, oui, ben ça, c'est de l'humour. Euh, elle est pulpeuse avec son citron, donc j'entends toujours pas de racisme. Euh, je vois euh, une, une personne d'origine africaine, très jolie, euh, qui tend la, le bâton au, à ce type d'humour avec un, un collier, manifestement, avec des, des bananes. Et donc, évidemment, j'imagine qu'il devait y avoir un, des private jokes entre eux. Euh, tu mettras un collier avec des bananes ou tu t'habilleras couleur, couleur couleur citron. Le, Laurent Broumède, en fait, c'était sans doute celui qui a inspiré Pascal... bon euh, pas Légitimus. Légitimus, c'est le sosie du père d'Auré-Poulevard. Non, non, non euh, Didier Bourdon, dans le sketch des Inconnus sur l'humour, quand il, euh, il singe, hein, c'est pas raciste de dire il singe, il singe un, un espèce de, de professeur d'humour avec un look euh, vaguement euh, d'union soviétique avec des boutons et... Euh, et comme ça, le, le, le, le ventre qui sort. Et donc Laurent Broumède, oui, c'est cette espèce d'humour du XXe du siècle, d'humour d'un télo vaguement puceau, qui devait secrètement euh, pratiquer l'onanisme sur euh, sur Pépita, mais qui en plateau, comme ça, lui lançait des petites interjections truculentes, « Vous êtes pulpeuse !» Un peu un peu à la Bouvard, sauf que Bouvard était un, un charnel, un, un viandard, un client de, de des prostituées, tout, tout le monde le sait. bromel voilà, avec son côté intello, euh, c'est pas le plus drôle en même temps, c'est pas ce qui lui était réclamé. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron. <rire> On est vraiment dans les cris, là. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon... Peux... La même Ah, je ah, la La, la même, en blanc. Blanc. <rire> la même en, blanc. <rire> en blanc. Je pourrais avoir la même pour rien oui, alors là, effectivement, on rentre dans un champ de connotation légèrement condescendant. Je, je, c'est ni patriarcal, ni particulièrement misogyne, c'est juste condescendant. Donc on a un ponte de la télévision publique française qui vient d'avouer quelque chose qui est particulièrement tabou, c'est qu'il a accès aux femmes. Bah, ben, On s'en serait pas douté, quoi. Grande révélation. À mon goût, là où on chute sous le, la ligne de flottaison, en termes d'humour, c'est la même en blanc. Alors là, effectivement, il faut avouer que ça sous-entend que euh, le blanc aurait un, une espèce de primat ou que Pépita serait jolie pour une noire et que peut-être qu'en blanc, ça serait mieux. Là, effectivement, je me range euh, du côté des critiques et je trouve que ça n'est pas très drôle. Voilà. Euh, nous verrons dans quelques instants, puisque moi, j'ai fait le travail. Ah, je ne suis pas journaliste donc j'ai bossé, euh, donc moi j'ai fait le travail d'essayer de d'objectiviser de, les critères du racisme institutionnel, du racisme en télé, du racisme en entreprise, d'accord Pour essayer de dépasser la subjectivité du « je ne l'ai pas senti comme ça » à l'époque. Donc ça on va le faire dans quelques instants, pour l'instant je me borne comme une bonne vidéoscopie à ne commenter que ce que je vois à l'écran de façon de décontextualiser. Donc pour l'instant, euh, je me borne à, à mettre un carton jaune, voilà carton jaune à laurent Bourmède en termes d'humour c'était assez peu réussi et, et, et franchement à éviter voilà de là à exhumer le, à exhumer ça 15 ans 15 ans ou 20 ans après comme le secret des pyramides et à en faire l'attestation officielle d'un racisme institutionnalisé non mais euh, franchement c'était ni drôle ni, ni ni fait ni ni à faire quoi et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé ça donne ça. Merci, Ania. Ah, oh, c'est vous en photo, Pépite, c'est un carte Je retrouve, oui, j'ai C'est ça, les amis, vous connaissez immédiatement. de manger des bananes ou voilà. L'analogie animale est globalement tolérée, euh, sauf quand c'est un noir et un, un singe. Historiquement, euh, L'analogie animale, ça a été un peu dans le grenier mental, on va dire, de tous les essentialistes euh, racialistes. Donc c'est malheureux. Voilà, C'est une comparaison qui est malheureuse, que j'aurais, à titre personnel, pas beaucoup appréciée. Qui en plus est fausse dans le cas présent. Il y a des gens qui ressemblent à des animaux. Hein. Il y a des blancs en surpoids avec un petit nez retroussé qui ressemble un peu à des porcs. Et ce sont des comparaisons que je trouve malheureuses et qui, euh, selon moi, que tout le monde a intérêt à éviter, voilà. Pour la paix des ménages et pour, euh, on va dire, la, la bonne entente complice de l'équipe. Euh, après, on va voir dans quelques instants qu'une occurrence n'est pas une, une récurrence. Et on entend derrière une voix off, donc si je me souviens bien, la voix off de ces émissions-là s'appelait, euh, je crois, Nefertiti. Là, on a l'impression de la blague interne à l'équipe, qui se disait en off, et là, tout à coup, ça sort un peu décontextualisé en, à l'antenne, bon euh, pareil c'est souligné là il y a un effet d'accumulation produit par le montage évidemment il y a sans doute plusieurs années entre chacune de ces de ces blagues ouais je suis d'accord également je pense que la, la carte postale du gorille était pas fine je pense que la la souligner comme si l'allusion n'avait pas été comprise c'est encore moins fin et on a l'impression que Brumet va en remettre une couche là ah ben non voilà, ah oui, donc en fait la, la blague des bananes, c'était c'était Euh Oui, bah Brumède, ça, ça illustre bien Lincel, hein, c'est-à-dire que il convertit un désir non transformé en van salas, qu'appelait... Euh... Les puceaux adeptes des communautés de séduction, il y a 20 ans, ils appelaient ça les nègres, hein, C'est-à-dire que quand on ne pouvait s'approcher d'une très belle, euh, d'une très belle personne du sexe opposé parce qu'elle vous ignorait, parce que vous ne, vous ne valiez rien, eh ben, il fallait lui envoyer des nègres sous prétexte de la faire descendre de son piédestal. En fait, c'était l'aveu parfait de votre, de votre impuissance, en fait, de votre aporie, de votre incapacité à trouver des, des, des solutions. J'ai toujours été contre les nègres. Je pense que le principe du nègre réclame une immense finesse à la fois de la part de l'émetteur et à la fois de la part du récepteur. Et les deux en manquent généralement. Voilà. Hommes et femmes, hein. Comme ça, il y en a, il y en a, il y a des bananes à manger pour tout le monde. Du coup, s'en est suivi, évidemment, à la messe du samedi soir chez Cyril Hanouna, la réaction de l'intéressé, qui a nié toute forme de racisme, en tout cas perçu à son encontre. Écoutons-en écoutons quelques secondes plus vous faire ça, je les arrêtais et puis je le racontais, j'étais, dans d'une rage, vous m'auriez vu, je tremblais, après j'étais désolé, mais je ne pas été frisolé je veux que vous vous excusiez. Je m'en que, si, que ce soit à la télé, mais vous aviez Laurent, euh, Patrice, la production, euh, et à Pépyramide et moi-même, que vous disiez, je suis désolé, vous avez voulu faire un buzz, mais vous avez mal choisi, quoi. Vous avez pris, entre guillemets, pour qu'on comprenne ce que je dis, la seule blague à la télé qui n'a pas vécu ça. Je sais qu'il y en a qui l'ont vécu. Mais moi, je ne l'ai pas. Ah oui, alors là, la tête de rokaya Diallo est priceless. Hein. Je pense que même Mastercard ne permet pas d'acheter ce visage-là. C'est vraiment le visage et la posture de la défaite. Hein. C'est-à-dire, mince, euh, nous avons perdu une consœur de combat. Là, euh, elle, elle, est, elle est à terre et elle ne fera pas euh, œuvre de, de culture camp avec nous. Et elle ne permettra pas de mettre la main à la caisse et euh, elle, ne <rire> elle ne combattra pas à nos côtés pour monétiser la repentance. Donc merde, il va falloir en trouver une autre. Pourtant, celle-ci, elle était bien noire, bien lionne, bien liane et... et flûte. Elle va pas jouer le jeu avec nous. Hein Alors Rappelez-vous ce que je vous disais dans une vidéoscopie récente sur l'enfant transgenre. C'est quand, quand on ignore que la caméra est sur soi que l'on affecte le les émotions les plus sincères. Bon ben là voilà, vous voyez bien que son regard n'est pas pleine caméra. Là, ce qu'elle qu qu ressent est, est sincère. vécu viennent au contraire. On était entre nous, on rigolait, on rigolait avec le public. Du coup, le public a évolué. On avait des jeunes, des quarantenaires, des vieux, tout le monde était là. J'ai même des moments où je me déguisais et tout, on s'éclatait. Pour moi, c'était une cour de récréation. C'est des Gilles. gens qui m'ont touché profondément dans mon cœur. Gilles Verdes Bon, alors moi, j'ai fait un truc que je n'ai lu nulle part, comme d'habitude, ça doit être ma plus-value. C'est que j'ai essayé, à défaut de les trouver officiels, de hiérarchiser et de prétendre à des critères objectifs du racisme organisé. C'est-à-dire que j'admets que ça n'est que ma version, mais je dis, si vous avez mieux proposé là, ou si quelqu'un l'a pensé avant moi, dites-le, mais je, moi, j'ai constaté un grand, une grande anomie, un grand impensé en matière de soi-disant racisme télévisuel, racisme d'entreprise ou racisme institutionnel. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que, dans l'intersection combat de race, combat de genre, on nous fait croire que les leviers et les mécanismes à l'œuvre seraient les mêmes. Or, dans le combat de genre, hein, et dans le, la fameuse... Euh, réparation des agressions physiques, on nous explique que le ressenti de la victime, prime sur toute objectivité, fût-ce des années plus tard. Hein. C'est-à-dire que si je décide, en 2020, que j'ai été violé en 1981, même si c'est par quelqu'un que j'ai continué à fréquenter, avec lequel je me suis fiancé, voire marié, euh, à, à 18 reprises, eh bien, ça n'est pas grave. En, le, mon ressenti de 2021 prime sur l'objectivité, l'émotion prime sur la raison pour filer la, la jurisprudence euh, Castaner. Bon, Or, on voit bien que là, c'est le contraire. Puisque dans cette affaire, Pépita nous dit « je n'ai pas ressenti de racisme », mais les épigones des Black Panthers, les racisés euh, officiels de la, de la France victimisée, nous expliquent que là, le ressenti, par contre, ça compte pas. Ça marche pour le féminisme, mais là, le fait qu'elle n'ait pas ressenti, c'est qu'elle s'est trompée. Et on va lui expliquer mieux maintenant, par notre schéma Starter Pack euh, euh, patriarcat blanc, que son ressenti est à mettre de côté, son ressenti est à revoir. Hein, comme disait Paul Géraldi, Ma mémoire est si fidèle, elle qui s'est si bien oubliée. » Oui, mais alors ne nous expliquez pas que c'est la même lutte. Soit le ressenti se soumet aux faits, soit les faits se soumettent au ressenti. Mais ça peut pas être l'un contre l'autre. Ça déjà, c'est un paradoxe que je n'ai pas entendu lever. La seconde proposition que j'ai à vous faire, ce sont des critères objectifs. Donc je vous propose de repasser cette séquence, qui est très brève, avec une grille de lecture en trois temps. Alors, je postule Stéphane Edouard en avril 2021, d'accord Et je le déclarerai jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à critères plus fins et plus pertinents que le « il y a racisme organisé ou institutionnel » sous ces trois conditions cumulatives, c'est-à-dire qu'il faut... Non pas une ou deux sur les trois, mais les trois. Premièrement, la répétition des, des faits, des, des exactions. C'est-à-dire que j'ai précisé que Pepita avait co-animé, avait participé à cette émission pendant dix ans. Ça n'est bien sûr pas du tout la même chose. Une blague sur les bananes en dix ans, ou une blague par semaine pendant dix ans. Ce qui ferait euh, 52, euh, bon, au moins les vacances, mettons 45 ou 45-50. Fois, fois 10, ça ferait 400, 450, 500 plaisanteries, ou une, ce n'est pas la même chose. Donc 1, la répétition. 2, la négation d'un droit de réponse. Et ça, ça me paraît très important. Je prends le parallèle volontairement avec des émissions dont je ne suis pas particulièrement un aficionado ou un, déf ou un défenseur binaire, mais je les cite souvent parce que j'ai expliqué pourquoi... Elles sont en voie de disparition. J'ai pris comme exemple les Ruquier et les Bouvard. Donc Bouvard, c'était les grosses têtes tout du long, pendant 30 ou 40 ans. Ruquier, ça a commencé par « On n'a rien à cirer », puis il y a eu le passage sur Europe 1 « On va se gêner », je crois que ça s'appelait. Maintenant, ce sont les grosses têtes. Bon, Dans ces émissions-là, la culture générale n'était qu'un prétexte à réunir des gens qui se moquaient des uns et des autres, individuellement ou en groupe avec parfois un certain brio comme Benichou, comme Kersozon, comme parfois euh, Jean-Yann, euh, Jacques Martin, ce type de personnages là et parfois avec beaucoup moins de brio comme euh, Latsou, euh, Sim, euh, bon voilà des, des gens des gens moins moins doués, moins talentueux. Mais la règle tacite était que le le moquer on ne lui coupait jamais le micro, on ne couvrait pas sa voix ou on ne clôturait pas le chapitre de l'émission. Il avait la liberté, et même il était enjoint à retourner la moquerie. Avec talent, pas avec ce qu'on faisait en cours de CP, euh, miroir, je te renvoie ton insulte. Non. Et toute la dynamique de cette émission venait de la liberté d'être respectivement moqué, avec un accent aigu, et de moquer ER. ça hein. c'est pour les gens qui ne comprennent jamais les, les, les conjugaisons en pensant que c'est pas important. Non, on ne peut pas penser si on ne comprend pas la règle de 3 et les participes passés. Hein. Si vous ne comprenez pas les... ce que je viens de penser là, si vous ne comprenez pas les participes passés, ça n'a pas de sens. On peut être moqué et moqué. Hein. Donc, le deuxième critère, la négation d'un droit de réponse. Alors, on va se demander si c'était vrai dans cette émission. Est-ce que Pepita était moqué et on lui disait « va-t'en » ou on lui coupait le micro où on, on clôturait l'émission sans qu'elle ait eu le temps de répondre, ou est-ce que le micro était toujours ouvert est-ce que sa réponse était attendue. Troisième critère, l'existence d'alliances immuables contre la victime. Ça c'est très important. On l'a tous, vé tous vécu dans sa chair ou observé à l'école. Euh, on a vu des alliances de deux ou trois contre un. Est-ce que ces alliances sont immuables, c'est-à-dire que du début à la fin de la saison, comme du début à la fin de l'année scolaire il y a trois ou quatre ou cinq personnes ou une classe contre une, qui à un moment, même avec de la répartie et du talent, est écrasé simplement par le nombre, de la même façon que même le meilleur boxeur du monde, vous lui envoyez 30 ou 40 personnes, il est écrasé par le nombre, ou bien est-ce que parfois c'était A et B contre C et D, ou A, B, C contre D, et le quart d'heure suivant, ou la semaine suivante, c'était D avec C et B contre A, etc. etc. Voilà, répétition, négation et alliance, voilà, j'ai essayé de faire le boulot, et sur cette base-là, passez désormais, puisque vous savez qu'on est dans du, dans du révisionnisme historique, idéologique, appliquez ces critères-là à ce que Quotidien et euh, ses confrères du camp du bien vous montreront comme étant des exemples de racisme institutionnel, et demandez-vous si c'est le cas. Voilà, maintenant, re, repassons la minute d'extrait, et tentons de compter les exemples de racisme institutionnel. Qui ramène des boîtes de jeux aux gagnants. Pépita, s'il vous plaît, ma petite chérie, voulez-vous remettre une boîtes boîte ah, de jeux à notre camarade Jean-Pierre Le moment le plus merveilleux de l'émission. Ah, mais il est content. Tiens, vous pouvez rester avec Jean-Pierre. s'il vous plaît, ah, vous mieux à vous faire une petite. Vous n'essayez pas de m'asseoir C'est dommage. Bah, si vous date, là, ça va être joli. Et là, encore, en revoyant les. Bah, là, en l'occurrence, ça n'enfreint ni mon critère 1, ni mon critère 2, ni mon critère 3. Il n'y a pas date, là, de répétition. Ah, on ne lui nie pas le droit de répondre, son micro fonctionne toujours, sachez bien qu'en télévision, c'est une manette, un micro, donc quand on veut couper la parole aux gens, il n'y a aucun problème, l'ingé son et le réalisateur sont payés pour ça, ils l'ont quand même comme un réflexe. Dites-vous bien que si on ne voulait pas qu'elle parle, hein, comme dans la roue de la fortune par exemple, je crois qu'elle parlait pas, elle n'aurait pas de micro, ou immédiatement le micro serait baissé. Hein. Et euh, je ne vois pas d'alliance entre les différents... Euh, joueur invité, et, et elle. En revoyant les images, on comprend que c'était pas facile tous les jours, et là, a, ah, tu tu Mais regarde, oui. dans le noir, vous, ça vous changera. Bon, elle s'en va. Ah bien, allez. <rire> Au revoir, on ne lui nie pas un droit de réponse, c'est elle qui décide que la va n'était pas drôle et qu'elle s'en va. Donc selon mes critères, ça n'enfreint pas euh, la bienséance, et ce n'est pas, pas du racisme. C'est simplement un humour très médiocre, mais évidemment, sur sur des émissions d'une demi-heure filmées à la chaîne toute la journée pendant dix ans, il y a forcément des moments plats et des moments creux, comme si le quotidien était brillant euh, en, en permanence. Bon, ouais, Pépita, c'est pas grave, bah. ouais, En fait, Pépita devait subir ce genre de réflexion à chaque émission, et à l'époque, ça ne choquait personne. C'est printanier, mon Pépita, tout ça. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse, en plus, avec son citron, <rire> <en ce moment. rire> On est vraiment dans les crises. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon... On peut... La même, elle ah, la, la rencontré. Même... En, en fait, c'est un, un dialogue. Et elle est, elle est au même niveau de son, elle est au même plan sur l'écran. On ne la coupe pas quand elle répond, donc je suis désolé, je ne valide toujours pas le racisme. <rire> Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Ania. Oh, c'est vous en photo, Pépite C'est un c'est ça, les amis. Vous connaissez immédiatement. Ça prend deux mois, j'ai des bananes ou à ce que ça. Oui, alors là, il y a deux contre un. Donc peut-être que deux contre un, effectivement, si cette alliance avait vocation à être répétée, peut-être, peut-être peut-on peut y voir le début de l'ombre du commencement d'une forme de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui racisme, mais encore une fois, euh, vous voyez qu'on est quand même très, très, très, très, très très loin du compte. Vous m'avez demandé mon avis sur l'affaire Pépita. j'ai fait avec les images disponibles sur le web, qui sont assez peu nombreuses, mais selon moi, c'est symptomatique. Si Quotidien en avait eu plus, il les aurait évidemment montées et diffusées. Quand on voit que le même extrait de quelques secondes est répété avec des sous-titres en énorme, on, on sent déjà que de toute façon, il y a absence de preuves. Donc voilà, pour moi, 1 minute 14 sur 10 années surtout minute 14 où les, où les blagues sont répétées deux fois et, et, et sur et sous-titrées. Euh, pour moi, on est très très loin du compte. Voilà, ai-je raison ou pas sur le racisme de pyramide et le sort de Pépita C'est le moment de vous exprimer, non seulement en commentaire, mais également via les réseaux sociaux, réseaux sociaux, sur lesquels je vous invite à taguer vidéoscopie, vidéoscopie, les contenus sur lesquels vous voudriez me voir réagir. Si cette vidéo, si ma probité, euh, si mon travail et si la, la clarté des arguments vous ont convaincu, c'est le moment de, de rétribuer la vidéo avec un pouce. Et si cette chaîne vous branche par son franc-parler, mais également par sa réflexion, ou bien par son animateur, c'est le moment de vous y abonné Bon allez, vite, c'est à toi. Bonjour. Voilà. Bien ma pépite, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Je confirme que Claire conduit. Oui, pardon. Ah oui, Non, je confirmais que Claire conduisait parce que sa première journée à Paris, elle l'a passée avec moi. Oui. C'était pour les 7 ouais. d'or mmh. et j'étais tellement énervée que c'est elle qui a pris le volant de ma voiture. Est et elles ne sont tarif. jamais arrivées. <rire> c'est pas de ma faute. Hein. C'était Non, non, bouchons. non, c'est vrai, c'était pas de sa faute, ça. je promets. Elle conduit pas trop mal, c'est très bien. Merci. Ah ben bah, qu'on laissait pas la voiture elle nous emmener jusqu'à là-bas. Hein. Oh ben bah les, les, les, les Porsches, ça se conduit facile. Hein. <rire> Avec le petit doigt. Ouais,